partie d'une discussion entre, entre collègues. Hein. On voulait organiser une compétition de, de pronostics en ligne entre nous pour déterminer l'issue des, des, des rencontres de la Coupe du Monde. Et on a voulu aller un peu plus loin et on s'est dit, pourquoi ne pas récupérer voilà, les, tous les matchs qui ont pu se passer lors des Coupes du Monde intercontinentales, etc. pour essayer de déterminer l'issue future en fait, bah, de la Coupe du Monde à travers tous les matchs qui la composent. Donc pour ça, en fait, on s'est dit pourquoi ne pas mettre en place des modèles statistiques euh, qui utilisent l'intelligence artificielle, donc l'apprentissage euh, automatique, pour déterminer euh, quelles équipes ont la plus grande probabilité en fait, de remporter cette Coupe du monde. Voilà. Alors avec les, les amis euh, du bureau, euh, on, on s'est dit qu'on allait pouvoir mettre à profit à la fois nos compétences en termes de statistiques et puis informatiques pour pouvoir modéliser la compétition. Donc Vincent qui n'est pas là, lui s'est occupé de la revue de littérature et il a regardé ce qui se faisait déjà par rapport aux issues et rencontres dans n'importe quel sport. Avec Ewen, on s'est occupé de tout ce qui était programmation informatique donc on a récupéré les données, les... Juste depuis 1993, les matchs de la FIFA après, on a mis en place les modèles, on a estimé les modèles et on a estimé aussi les issues des rencontres. Les techniciens sont venus vers moi pour me demander si leur modèle était parfait ou non. J'ai distribué mes cartons jaunes et rouges et euh, j'ai fait en sorte, euh, par euh, comment dire, la réécriture et la relecture -re de notre travail, de mieux expliquer, de vulgariser en fait ce que nous avons trouvé. Alors la rencontre elle se déroule sur le site de l'Université de Ranin vous pourrez donc retrouver une explication concernant notre démarche et puis également des contenus un petit peu plus interactifs sur des graphiques sur lesquels vous pouvez cliquer pour parcourir les différentes issues possibles de l'accompagnement. Moi j'étais arrivé un point en amont puisque moi j'avais fait des cours de, euh, de, pour enseigner la plupart des modèles qui étaient utilisés et après j'ai pu voir qu'effectivement ça servait pour de vrai euh, et j'ai pu effectivement porter un regard un peu critique et essayer d'avoir cette perspective, euh, essayer de montrer que ça pouvait être utilisé pour autre chose que pour la coupe du monde, qu'on pouvait l'utiliser euh, à des fins académiques et essayer de, de, de, de faire un article qui pourrait être publié, de, de commencer à réfléchir aussi sur d'autres applications qui pourraient être faites de se demander qui va gagner, de se dire qui a eu de la chance, éventuellement au tirage au sort d'avoir avoir d'autres sortes de réflexions autour du modèle qu'ils ont construit. Donc là c'est appliqué pour, un, pour une Coupe du Monde, c'est-à-dire des matchs de poule qui donnent suite ensuite à des, à des, à des, à des matchs, à des rencontres qui vont, qui vont permettre de décider qui va être le vainqueur, mais finalement c'est ce, ce qui existe dans beaucoup de compétitions, ça peut être la, les matchs de hockey en Amérique du Nord, ça peut être des matchs de basket. Donc en fait tout ce qui a été fait nécessite euh, ces structures de, de, de, de poule et de matchs consécutifs et puis une grosse base de données euh, qui permet d'apprendre euh, et de, de construire des modèles dessus. Ça correspond exactement euh, à ce qui est fait en, en économie quand on essaie de faire de la prévision. Euh, prévoir le, le vainqueur d'une compétition, c'est effectivement quelque chose d'intéressant. La théorie des jeux fait partie d'une de, de, de, branche de, de l'économie. Donc ça vaut le coup de, de, de, de creuser toutes ces, toutes, ces, hein, toutes ces questions anciennes en économie avec un regard un peu nouveau et utiliser des données pour, pour faire des prévisions autour de ça.